Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 166 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Far Cry 2 On avait fait Far Cry 3 qui était ré... qui est assez récent On va faire Far Cry 2, j'essaierai peut-être de faire Far Cry 1 plus tard euh... Et pour l'instant bah, on va faire Far Cry 2 Alors Ubisoft te présente... Euh, Far Cry 2, déjà c'est joli l'introduction, enfin l'intro Le... Le menu titre, l'écran titre on va dire Appuyez sur une touche pour commencer Alors... On va regarder les options tout de suite euh, oui c'est à peu près bon voilà on revient donc c'est parti on va faire une nouvelle histoire et on va jouer en mode facile voilà on choisit notre personnage donc euh, on va prendre euh, ouais lui et on va y aller alors ça charge il va sûrement y avoir une introduction sur l'histoire, je vous la laisse comme d'habitude. Je n'ai besoin que 5 minutes. Euh... Un petit peu de blabla quand vous vous ennuyez. <rire> au niveau du chargement qui est un petit peu... Voilà, c'est parti. Ok, on est parti. Monsieur, désolé pour le retard. Alors, on va à un à Pala. Je vois bien... Euh, toujours un petit problème au niveau de la sensibilité. Euh... Euh, je sais pas où c'est que je peux retrouver. C'est pas là-dedans. Euh, divers, euh, non plus. Euh, Est-ce que c'est plutôt dans les options de jeu Voilà, c'est bon. J'ai trouvé la sensibilité qui était un peu trop grosse. Voilà. Et on y retourne. Retour. Où c'est Eh ben, vous avez de la chance. Il y a encore un hôtel ouvert à là. Quoi, je vous jure, maintenant ici, c'est l'anarchie. Je lui dit que l'avion était parti, mais il ne croit pas. Tout le monde pense que les avions vont revenir, mais qu'est-ce qu'ils en savent <rire> Regardez là, c'est la saison sèche, le feu dévore tout. Il se répond comme un virus Mon frère, il avait une jolie maison avec une grande et trois têtes des bétails. Un homme riche, un peu de pouce, a tout détruit. Maintenant, il a quitté le pays, il reviendra. Radio-Libération dit la vérité à ceux qui la cherchent. Et cette vérité, c'est que votre pays a besoin de vous Prenez garde à la mer. c'est une calamité Un fléau s'est abattu sur notre magnifique pays, et il s'apprête. Ils pas trop l'animateur. Peut-être à cause de sa programmation musicale. Eh, vous avez vu que ça a été fait pour les checkpoints des ordres, non? Ah, je suis en train de me Et bien, il y a un autre qui Je suis en train de me dire. Je suis en train de me comme ça? C'est mon passager. Je l'emmène à l'hôtel en ville. Vous venez de l'aéroport. Oui, monsieur, de l'aéroport. Euh, messieurs, vous êtes ici toute la journée, hein? Si vous voulez, au retour, je vous ramènerai de la bière fraîche, d'accord Ouais. ouais. C'est bien, la bière. Alors dépêche. Rôle. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Tout à l'heure, monsieur. Ah, des étrangers. Sans vous vexer, monsieur. Ces milices, elles sont venues chez nous, elles ont tout pris et il ne reste plus rien. C'est bon, elles tiennent à l'écart, en général. Faut pas vous faire de soucis, c'est que des gamins qui s'amusent. Vous savez comment c'est Je cherche à quitter le pays. Faut être fou pour rester ici. Fou, <rire> chauffeur de taxi? Je n'ai pas l'air bien, fatigué La présence de la cible dans le pays continue d'être une influence déstabilisante. Il est en grande partie responsable de l'entrée récente d'armes dans le pays, en violation avec le programme d'union des signataires. Sa réputation de dangereux marchand d'armes est amplement méritée. Les ordres sont de l'éliminer. Ça n'a pas marché comme il l'espérait. Je respire encore et c'est toi qui as la malaria. Tu pourras leur dire que t'as essayé, mais ça suffira pas, hein. T'es viré, t'as eu ta chance, mais maintenant c'est fini. Et puisque les hommes comme toi travaillent que pour l'argent, t'es plus un problème pour moi. Tu vas de devoir trouver autre chose à faire, maintenant. Tes anciens clients n'ont pas l'air de comprendre qu'ils ne peuvent pas me tuer. Tu comprends ce que je dis Personne ne peut me tuer, personne. C'est moi qui décide qui vit ou qui meurt, moi seul. Tu sais, j'ai lu un livre il y a longtemps, et j'y pense encore chaque jour. Ça m'aide à comprendre la vie. Le livre parle des hommes, de ce qui les motive. C'est très simple, en fait. L'essence la plus intime de l'être est la volonté de puissance. La vie serait vouloir et pouvoir. Rien d'autre. Bye bye. parti on a le contrôle donc euh, l'objectif là pour l'instant ça va être de quitter la ville comme ils nous ils viennent de le marquer il euh, y a une attaque euh, donc je vais sortir je sais pas par où euh, toutes les fenêtres sont un peu fermées euh, peut-être la porte non euh, je vais peut-être monter là par ici voilà il faut que j'appuie sur C pour m'accroupir voilà alors, vous serez maintenant foncé pour viser et sur le bouton gauche pour tirer. Euh, oui, bon, bah un peu, un peu FPS quoi, ça change, ça change pas tellement. De... Des FPS normaux. On reste toujours sur le. J'essaie de récupérer l'arme qu'il y a par terre. Voilà. C'est mieux, mieux que mon petit pistolet quand même d'avoir une petite mitraillette là qui, qui les boîte bien. Alors par contre je sais pas du tout où sont mes ennemis Il y en a un là Je sais pas du tout contre qui je me bats du tout Du coup est-ce que c'est est des mecs... Euh, ouais Ouais on, oh, on, dé on dégomme du mec mais je... Voilà Allez Ah non je me fais tirer dessus, je me fais canarder, ils sont trois sur moi Allez Ouais ils sont morts Oh mais il y a trop trop, y a trop de personnes sur mode facile Et je me fais canarder par tout le monde quoi Ils arrivent de tous les côtés les mecs Et ma vie qui descend, qui descend... Ah bah non Je suis mort Voilà, out Full of it. I got ce boulot a pas facile. Donc j'ai le contrôle de mon personnage. Euh, dernière barre, vous êtes... Ouais. Voilà, ouais, donc j'appuie. J'appuie parce que j'étais en train de saigner. Voilà, au moins je, je stabilise mon niveau de vie. Ma barre en bas à gauche, qui symbolise ma vie. Oh tu putain, il m'a fait peur, lui. Euh... Un problème. Toi, ok, une blablate. Super. Pour Quelques corvées à te faire faire. Allez, vas-y, équipe-toi. Quelques corvées, allez. Et des pour toi. Ah, je peux le prendre ça ou pas Ah non, c'est pour sauvegarder. C'est bizarre. Bah, euh, ben, on va sauvegarder la partie. Nouvelle sauvegarde. Voilà. Euh, non, mais en fait, ouais, non. Moi, je... c'est vraiment un truc pour sauvegarder. Je pensais que c'est une mallette de soins, mais non. Je dois être un peu bête. Oh, là, il y a de l'arme. Je peux en plus de votre machette, trois armes différentes, armes secondaires, spéciales, hop là, oh un lance-roquette, ah non, <rire> je croyais que c'était une sorte de lance-roquette, c'était un poisson qui avait à côté, <rire> voilà pour prendre les, un kit médical appuyer sur E, mais c'est bizarre, moi j'appuie sur E et ça me fait sauvegarder, Bon, bah, je, crois, je pensais que c'était ça, le kit médical. Ah, mais non, mais c'est peut-être ça aussi. Voilà. Hop là. Voilà, c'était ça, c'est des seringues. Vous pouvez utiliser les seringues pour utiliser une seringue, voilà. Hop, pour remonter ma vie. D'accord. Voilà, okay, oh Je viens de là. me piquer avec une seringue, donc ma vie en est à fond. C'est le feu, mais c'est annulé maintenant. Ça serait bien si on pouvait guerrier Un chef local. Ça serait plutôt sympathique. J'ai placé tous mes hommes encore valides pour essayer d'empêcher la PR de récupérer du territoire. Euh blablabla. Bla. Bla, bla. Pour commencer, tu vois cette caisse dehors Tu vas aller la remettre en état. T'es une sacrée tête de looser, toi. Alors, tu mets les mains dans Il veut déjà remettre la, la, la caisse en état Et cette patte laisser distraire entre la porte et la voiture, on dirait que tu vas tomber d'une seconde à l'autre. Garde. Voilà, objectif mise à jour. Voilà, il move la porte. Donc je vais pouvoir aller voir la voiture, où c'est qu'elle est, qu est ça va être ça là-bas. j'ai une arme de fou. Voilà. Alors la voiture, qu'est-ce qu'elle a elle, est, elle fume un peu sa race, est-ce que je peux appuyer sur E Ouais. Voilà. Ah donc elle fume plus. Est-ce que je peux monter à l'intérieur Je n'ai pas l'air pour voir. Euh, il doit y avoir peut-être une touche pour monter dans les voitures. Qu'est-ce que je dois faire Ouais, je dois, je dois réparer la voiture. Non. Et comment je comment je monte dedans <rire> Il n'y a rien du tout. Euh, ouais, bon, je sais pas. Je sais pas du tout comment je monte dans ce putain de bagnole de merde. Vas-y! Là, j'appuie à fond sur eux et tout. Il se passe rien du tout. Euh, là, la maison, bah du coup. Elle a fermé la porte. Je peux plus rentrer. Une fois que je suis dehors, je, je peux plus rentrer. C'est n'importe quoi. Ah, et la mission c'est toujours de réparer la voiture. Mais elle est réparée puisque je viens d'y mettre un coup, de... un coup de clé dedans. Oula! Tout est flou d'un coup, c'est bizarre. Non mais bah, je l'ai réparé, je peux rien faire d'autre. On va partir à pied. Hein. On va essayer de s'en aller à pied. Allez. Je sais pas si on va croiser des ennemis ou pas. Ça a l'air un peu... Hein, un peu une grande zone à découvrir. Il y des traces de pneus par terre. Il euh, y a des panneaux... Ouais... Bon, on va suivre la route, on verra bien si on tombe sur quelque chose. Oula, ça devient tout flou autour de moi. Il y a des moments où tout est flou, c'est bizarre. Quand hein, il est fatigué peut-être Allez. On est vraiment dans la cambrousse. Hein. Il a que du soleil, de, de, de, de la nature. Et rien, rien à l'horizon. Ah si, il y, y a un truc là-bas, une sorte de pont. Oula. Oula, tout devient tout devient rouge autour de moi. Jaune. Pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe Je suis encore retourné, je vais essayer d'aller à l'ombre. Ah bah non. Pouf. Ok, sans aucune raison, je tombe par terre. Malade comme une merde. Allez, rien à la boîte. Euh, voilà. Pouf. D'accord, donc je sais pas ce qui s'est passé. génial. Et on se refait un chargement. Vous allez voir, je retombe voilà, dans la maison. Euh, voilà, j'ai toujours ce truc là. Je sais pas quoi là. ça sert. Peu importe. Il y a toujours ça. Hop, on fait le plein de seringues. Et on retourne directement dehors. Donc on a besoin de se taper le machin. La voiture. La voiture elle est encore en panne, regardez il y a la fumée qui sort On va essayer de la réparer pour voir si ça marche mieux Allez Répare toi cette voiture j'ai eu un, un petit accrochage sur ma touche Voilà C'est bon t'es réparé ou t'es pas réparé Ah il y a une petite main maintenant Ah je peux monter dedans Ok alors c'était un bug tout à l'heure je pouvais pas monter dedans alors maintenant je, alors que maintenant je peux, donc voilà y a, on, a, on vient de découvrir en live un, un bug sur Far Cry 2. Un jeu qui est graphiquement bien fait mais alors le jeu en lui-même euh, c'est très spécial. Hein. Je vais faire Far Cry 3 ou vous êtes, vous êtes euh, franchement euh, bien guidé ou quand même euh, bon vous avez quand même de l'exploration, un peu, un peu du. tout seul, mais euh, vous êtes un peu mieux guidé que là, je sais absolument pas ce que je dois faire, hein. franchement je suis la route là. Alors je suis tombé malade. Je tombé par terre, je recommence. Aucu, aucune raison, je sais pas pourquoi. Personne me dit ah non, il faut pas que tu fasses ça. Je sais pas. Est-ce que j'ai pas le droit d'aller trop loin ou est-ce que j'ai pas le droit de trop marcher à pied là on est avec une voiture. Ah j'essaie de passer. On va essayer d'aller là-bas. Qu est-ce que c'est que c'est un mec Ah D'accord, donc là il y a des mecs, je les écrase, c'est super. Je sais qu'il est mon copain. Hein. <rire> je pense dans les cailloux, c'est super. Voilà, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, crève. Euh, merde, je me suis votré avec ma bagnole. Euh, J'aimerais bien ressortir. Euh, J'aimerais bien ressortir. Pourquoi je peux pas ressortir ah, la, la vision, la vision, elle est à chier. J'aimerais ressortir, s'il vous plaît. Voilà. Merde. Tu sais quoi, je me gourde tous. Voilà. il y a un caillou. On va essayer de passer à côté du caillou, voilà, voilà, on remonte, on remonte. Et on se retrouve sur la route. De nouveau. Allez. Et ben on va on va continuer la, la route. On va y aller là-bas, on ne sait pas, je sais pas tout ce qu'il va y avoir. Ah putain, je me tape tous les cailloux, ma voiture recommence à fumer. Gestion des dégâts. Oh là, il y a tout qui redevient jaune encore une fois. Non, non, non, non, pourquoi ça devient jaune Et pourquoi c'est jaune J'ai essayé de faire demi-tour et non, je peux pas. Il sort de la bagnole et il s'effondre par terre. Oh là là. Et comme par hasard, il ressort sa boîte et comme par hasard, il n'y a rien du tout dedans. Hop là, et on retombe au sol donc on va retourner à la maison. Pourquoi j'ai pourquoi atterri là, je ne sais pas. Donc, je vais en profiter pour laisser euh, les 5 minutes de jeu que je vous laisse d'habitude. Je vais les laisser à partir du retour à la maison. Donc c'est parti. C'est pas ton truc de suivre les instructions à la lettre, hein. Peu importe. Allez je reprends ici. Euh, donc euh, de toute évidence il fallait suivre le, le chemin qu'il y avait sur le GPS dans la voiture. Euh, en fait si vous sortez du chemin euh, qui est dessiné, vous, euh, vous mourrez. <rire> je sais pas pourquoi, aucune, aucune raison. Et là donc je suis dans une sorte de camp où c'est qu'il y a plein des bonhommes. Et euh, je vais essayer de ne pas me faire buter. Ou du moins pas me faire buter trop vite. Voilà. Donc là ouais bon. L'histoire va sûrement se mettre en place petit à petit. Donc là, il y a des bidons. Tiens, je vais taper dedans. Allez. Je tire dedans, voir si ça explose. On sait jamais. Voilà, ça explose. C'est super marrant, ça explose. Ah, plus, il explose beaucoup plus vite, d'ailleurs. Voilà. Euh, donc, euh, il y a sûrement d'autres bonhommes, d'autres trucs à découvrir. Mais on va s'arrêter là. Ça fait déjà 27 minutes. Donc, ce sera tout pour Far Cry 2.